Salut J'espère que tu vas bien, moi aujourd'hui et grâce à Dieu, je vais bien. Que tu me connaisses, que tu ne me connaisses pas, que tu sois nouveau, que tu sois ancien, que tu sois juste de passage, je suis très très contente de partager ce moment avec toi. Bref, aujourd'hui, je vais te raconter un témoignage. Petit contexte, ce matin, j'écoutais le message de, du pasteur Marcelo, ok Et dans ce message, à un moment, il aborde l'idée de voir le bien dans le mal qu'on te fait comme d'habitude tous mes témoignages je modifie toujours un peu pour pas que les gens se reconnaissent la forme est modifiée mais le fond c'est le même alors je te raconte ça se passe quand j'habitais à limoges j'étais très très très amie avec une fille on était deux copines mais on avait un groupe de quatre vous savez dans les groupes il y a quand même des affinités plus plus avec certains même si les autres affinités sont, sont bonnes. Et en fait, un jour, on était sortis au restaurant et puis euh, les deux autres filles, elles ont dit quelque chose. Parce que c'est vrai qu'on sortait souvent et très souvent à deux alors qu'on on était quand même un groupe de quatre de base. Elles ont fait quelque chose qui nous a... Ouais, ça nous a blessés. Et euh, peut-être que la réaction qu'on a eue n'était pas bonne. C'est-à-dire qu'on a coupé les liens. On était dans un groupe aussi, je rajoute ça aussi, on était dans un groupe WhatsApp où il y avait d'autres jeunes chrétiens de la région et un jour, donc comme je vous ai parlé du groupe WhatsApp, il y a un jeune qui nous connaît, qui vient, enfin non, on le croise au centre commercial. Du coup, on lui parle et tout. Il dit, mais ah, j'ai remarqué qu'en fait, vous ne parlez plus avec les autres filles et tout. Et euh, ouais, on lui explique pourquoi. Et on lui dit que ouais, ça nous a blessés. Et patati et patata. En fait, le mec, il nous a mis en confiance. Donc, à Mandine et moi, on s'est confiés, mais confiés vraiment. quoi. Et ce que le mec a fait, <rire> il est allé dans le groupe WhatsApp. Il a dit, ah, euh, nous sommes une famille, euh, nous sommes des gens en Christ. on ne doit pas euh, avoir trop de querelles, des choses incomprises, surtout que vous êtes dans le même groupe. Je viens, voilà, je viens vers vous, vous informer mes frères et sœurs que euh, Caroline et Amandine sont euh, un peu blessées, sont blessés euh, par rapport à une action que Héloïse et Julie, donc euh, les deux filles qui restaient aussi avec nous ont fait alors là, sous le coup, parce qu'il a tout déballé <rire> sous le groupe WhatsApp où certes, il y avait les deux filles avec qui on restait, mais il y avait aussi plein de personnes qui n'étaient pas concernées plein de personnes qui n'étaient pas censées savoir et à qui ça ne bah, ça valait pas la peine de dire, tu vois et du coup, nous, on était dans l'incompréhension nous pas pâtaient qu'à comprendre ça qui arrivait <rire> on ne comprenait pas on était choqués on était ébahis. On s'est dit, mais ah oh, on fait quoi maintenant Parce que là, on était affichés, quoi. L'action en elle-même, elle était mauvaise. Parce qu'il nous a vraiment affichés. Mais de cet affichage, un groupe s'est créé à part. Et ce groupe, forcément, réunit les quatre. <rire> C'est les filles qui ont fait ce groupe-là, pas nous. On n'était peut-être pas les plus intelligentes du groupe. Après cette discussion, les choses se sont aplanies, mais aplanies. Vraiment, paix, amour, c'était trop doux. Et en fait, quand, quand le pasteur parlait de ça, ça, ça m'est venu à la tête et je me suis dit, c'est vrai. Il ne faut pas qu'on oublie une chose qui est très importante, les gars. C'est que toute chose concourt à notre bien. comme nous sommes enfants de Dieu, toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. N'hésite pas en commentaire à me dire si ça t'est déjà arrivé que euh, tu te disais, oh là là, ça sent mauvais, quoi. Et puis finalement, Dieu t'a fait sentir une odeur trop bonne. <rire> trop, trop bonne. L'odeur du pardon, l'odeur de la réconciliation, ah, l'odeur de la paix. C'est trop, trop, trop bon. Mon livret est toujours disponible, en barre d'infos tu as toutes les informations pour pouvoir te le procurer. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bisous bisous, que Dieu te bénisse.